J'adore le Roi des rats, mais je pense que back au c'est quand même meilleur. Bah, le problème de faire euh, la plus grosse créature devant, c'est que tu peux prendre Leroy qui est taunté. Et le problème de tonter ta plus grosse créature, c'est que tu peux prendre Leroy en face. Donc faut toujours trouver des équilibres. Parfois, il faut tenter, hein, quitte à ce qu'on appelle d'ailleurs une, euh, hein. une compo scam. Une compo scam, c'est une compo où tu vas taunter Deliroy et tu vas... Enfin, entre autres. Et voilà sept au le roll ou le... les gemmes Franchement, il est possible que le roll soit meilleur que les gemmes. Hein. Quoique. Non, je crois pas. Surtout avec ce pouvoir où on aura peut-être un chef des, des uranes le chef, un petit chef, un chef-ton. Donc euh, ouais, c'est clair que c'est toujours plus facile le résultat connu, mais il faut faire attention à Oliroy à, à, quoi. Oliroy taunt ou roy first. C'est vrai que j'aime bien avoir toujours 2-3 taunt. Quand je taunte ma grosse créa, j'aime bien taunter deux, deux autres choses à côté. Et c'est pour ça qu'en général, on met toujours une créature faible devant. Parce que... Mais quand même assez forte pour tuer un Leroy avec plus 2, plus 6. Enfin plus 0, plus 6. J'en mets une 2-2, ça sert à rien. Elle va s'écraser dans un dans un 2, dans un un 6-8. On met un truc un peu... Voilà, qui peut, qui peut tuer accessoirement Leroy. au pire, péter un bouclier bouclier divin d'une mantide. Mais ouais, voilà. Bref, c'est ce qu'on appelle une... On cam, c'est pas que Boa euh, qui invoque des Leroy quoi. C'est aussi euh, entre guillemets scamé par euh, la, la non-connaissance du bord adverse mais en prenant un parti pris très risqué. Hein. taunter un Leroy, ça peut être horrible. Hein. Leroy c'est une bonne carte. Si on taunté un Leroy et qu'en face le gars il a la, la moindre créa de merde qui s'écrase dedans, Bah finalement on a perdu entre guillemets notre, notre Leroy pour rien quoi. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on pose cam parce que c'est quand même bien RNG. Bah, changer bec, c'est bec, plus fort, je vais faire tout le temps. Bah, c'est. Tu euh... choisis la, la découverte. C'est juste que tu peux pas re-choisir la découverte derrière. Donc, moi, je fais découverte, plus 2, plus 2, découverte, plus 2, plus 2. Après, tu peux faire découverte, pièce, découverte. Bah la découverte, ça reste. Euh... Le meilleur. Carny, sans les chats, sans les pirates. Sans les murlocs Sans le top 1 aussi, a priori. Le... <rire> Je dirais même sans le top 4. Je vois pas comment il peut faire top 4, franchement. À moins vraiment d'avoir une sortie incroyable de Bob. Parce que c'est ça aussi, un hein. Bob, il peut te carry, mais. Il n'y a pas beaucoup de cris de guerre. dernier hein. c'est sans les chats, forcément, ouais. Mais bon sans les pirates et les murlocs c'est chaud Franchement Mousse c'est quand même pas mal hein. L'Ecologist c'est clairement meilleur que Sensei Après Forgeron cette réforme, fort c'est une carte incroyable Donc là on va prendre le plus 1 euh, on va pas roll hein. on va acheter deux de, de cartes ah. et euh... ah, peut-être ça quand même pour la stat Je vais garder une gemme si jamais j'ai le, le Uran. De toute façon, il va nous taper lui, mais. Même pas sûr. La j'aime bien God, plus de plus de en boucle, jusqu'à bien monter en taverne et découverte après. Ah, il faut. Il faut pas. Hein. Il, faut faire, euh... il faut faire le la découverte hein, pour commencer. Alors, peut-être que c'est viable hein, ta strat, mais c'est pas la, la plus forte. Hein. Nice. Ça, fait, ça fait beaucoup de plaisir. La fineuse Je crois qu'elle va rarement donner ses pièces. Hein. Enfin, autant prendre l'éclaireur. Hein. Franchement, je pense qu'en termes de board, je suis très fort. Je crois que ça va plutôt être ça. Comme ça, on peut roll au prochain tour si on veut. Je la garde ou je la joue Je crois que je la garde. Toujours avoir un uran. La paire de chevaliers était pas intéressante. Non, c'est trop faible comme créature. Beaucoup trop faible. Merci, Ivory. Merci, merci infiniment. Qui offre un moment à Youned. Merci à toi. Merci de ton aide, franchement c'est. t'es un... un roi, vraiment. Merci pour tout ce que tu fais, merci beaucoup. Une remontée est encore possible. Et bienvenue Péricox MD. Bienvenue à vous deux. Oh ouais, j'ai une belle tempo, ça va. Bon, je me fais quand même taper. Hein. Par contre là je perds plus avec double l'écologiste. Ça y est, on j'aime. Okay, J'aurais bien un up au prochain tour. peut-être tenter quand même le up. Juste up en perdant une pièce. C'est un peu chelou mais... J'ai trop envie d'aller chercher la 6 avec ça. Après on peut double vente mais là il y a vraiment... J'ai aucune carte à vendre. Hein. La 2-3 mais... Mais même ça maintenant on ne peut plus le vendre. Il est trop fort. Mais je pense que je suis vraiment large en termes de tempo par rapport à mes adversaires. Donc je peux vraiment faire un up comme ça. Sans broncher je pense vraiment. Et normalement il est interdit mais là je vais peut-être devoir le faire. Ouais, c'est cool en plus il détruit mes créas. Ok. On est à 11 mais 11 c'est ok. 11 c'est ok. On a une découverte après. Les tavernes 3 aussi. C'est dingue, ils restent tous en 3. C'est grave. Pas vraiment. C'est les choses que je fais. Hein. Je... je pense que c'est le play, je pense vraiment que mon board il est supérieur à... au board adverse. Puis au pire je prends pas 11, je prends genre 8-9, ça change rien. 11 euh, à partir du tour 9-10 euh, c'est comme si c'était à 5 et sur ce tour là c'est rare de prendre 11. ça m'arrive, bah, je tant pis pour ma gueule mais j'ai confiance. C'est la ligue des explorateurs, ils sont sympas, comme leur chapeau. <rire> ne le dites pas aux autres, mais bon il a pas triplé Bon oh, je suis devant Ah quoi que non non il y a ça Faudrait le choper tout de suite Ça évite les malentendus Non Allez Boum voilà Bon, je pense qu'on passait quand même. Hein. On a, on a plein, plein de créa. Ok. Ce sera à Gamagan. L'idée c'est d'essayer de choper euh... ah, je vois ce que vous voulez faire. Genre un charlga euh, char c'est super. J'aurais presque envie de jouer avec l'entourlooper. Enfin, un peu lent quand même. Hein. Mais ça marche bien. Hein. Dans une compo non murloc. Euh... Un peu chelou mais ça me parle. C'est pas mal ça. Ça me parle là Là franchement ça me parle hein. avec le l'écologiste, c'est avec... juste que là ça va être des combats où... Il va pas falloir perdre un combat quoi. <rire> mais franchement on a un spot qui est vraiment rigolo et c'est rare mais massacreuse elle est presque viable ici. Alors que c'est la plus mauvaise carte du jeu à l'heure actuelle. Ouais, bon, on avait pas menti, hein. il allait faire top 8 lui. Hein. On a bien fait de le prendre main dans lui. Hein. Ok. Le cheval est cool. Après, on, bo on se boardlock hein, si on joue cheval. Mais hein. le cheval est sympa. Après, c'est un peu lent. C'est un mort-vivant. On a déjà mort-vivant. On a déjà bête et mort-vivant. Je crois pas qu'on a la place en vrai pour ce garçon. Je pense que Up est un peu risqué. En même temps, c'est tentant pour neuf. Ah c'est gros hein ah, On est en train de faire de la, de la grosse magie là. De la magie Je ma euh, ma... <rire> sais pas quoi dire. On fait de la belle magie, bref. Dragon, c'était sexy avec le up. Mais je suis à 11. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je joue dans la 6 bah, En fait, je joue pas tant de cartes que ça. Et même les cartes que je joue, ma probabilité de les avoir, elle est quand même très faible. Donc c'est pour ça que je ne up pas. Qui... Mais je voulais up. Hein. Vous voyez, c'était le play de base. Je me suis dit, je vais up. Et après, je me suis dit, mais je joue trop peu de cartes. Et en fait, il y a certaines cartes qui ne seront pas si fortes que ça. Bah Typiquement, si j'ai un ancêtre... Il va falloir virer un truc pour pouvoir le caler quoi. Heureusement qu'on n'a pas up hein, sinon on perdait. Bah, c'est sûr je pense qu'on perdait. Ça tient, ça tient. Oh waouh Chaud, hein, parce <rire> chaud parce que c'est lent c'est chaud parce que c'est lent quoi ouais mais c'est tendu on est à un je pense que ça va pas le faire je pense que ça manque un peu de pragmatisme massacreuse c'est vraiment horrible hein. la compo elle est magnifique parce que charlaga Gamma, Gamma massacreuse on n'a pas vu ça depuis même sous les quêtes on le voyait pas donc ça fait c'est une compo qui a six mois quoi mais enfin, qui existait il y a 5 six mois mais j'ai peur que ce soit pas assez fort sur un tour 10. Après, tour 10, franchement, on n'est pas encore dans le late. En fait, je suis un poil au-dessus de la range. Mais rien n'exclut que l'adversaire, il soit largement haut, Enfin, supérieur à la range. Mais je pense que je suis au-dessus de la range. Hein. Ouais, on a beaucoup de stats, franchement. Chaque tour, on prend des, des plus 3, plus 3. Euh, ouais, bon, lui, on l'éclate. Ah j'y crois, j'y crois. Le scaling que l'on a il est quand même magnifique. Hein. Presque dommage de pas le tuer. mais. Le problème c'est qu'il peut pas nous voler nos cartes. C'est trop lent. Enfin notre, notre scaling il est... Enfin lui il pourra pas faire comme nous quoi. Bon lui il s'est fait taper par tout le monde. J'ai presque envie de up contre lui. De toute façon honnêtement je joue pas grand chose. Hein. Triple massacreux, ça peut exister. Ils ont tous des boubous divins là qui traînent. Donc ça je vais le garder. J'ai pris lui parce que si jamais je dois le virer sur un combat, par exemple un combat contre le mort, je peux rentrer une autre massacreuse ou je peux essayer de jouer des, des, des, des trucs qui génèrent des gemmes, etc. genre un autre charlaga. Typiquement, contre un mort, je peux euh, j'enlève ça, je mets un charlaga ou une connerie. mais Là, contre lui, il euh, y a des chances qu'il est Boubou Divin, on va pas grider. En soit le board est pour un T10. Je pense que je suis au-dessus du T10, hein, franchement. Par contre, ouais, je pense que je suis au-dessus du T10. Mais euh, ouais, si, je pense que j'étais au-dessus. Par contre, tour 11, je pense que mon board, il est tour 11. Mais parce que là, j'ai viens juste de up. Donc en fait, sur mon board, je prends juste euh, plus 3, plus 3 sur chaque créa. Donc je pense que j'ai un board tour 11. J'étais supérieur au T10, mais je pense que je suis tour 11. Voir un poil, poil, poil au-dessus du 11. Bon, ça, c'est très compliqué hein, de savoir. Hein. C'est vraiment des... On dit ça comme ça, hein. C'est plus par rapport à l'expérience que des chiffres précis, hein. des stats précises. mais. Merci Inolcifre, in merci pour le Prime, c'est gentil. Merci beaucoup, merci pour ton soutien. Allez, est-ce que ça va tiender Merci si Mou merci pour le Prime, merci à vous, merci de votre aide. C'est très sympa et c'est essentiel. Merci beaucoup. Bon ça devrait le faire. Bon lui après il fait vraiment faible mais il fallait quand même pas non plus le considérer euh, en tant que tel. Ok. S'il y a deux morts, on peut jouer contre le mort, hein. Un seul mort. Et tendu Oula Est-ce qu'on veut tout tenter ou ça sert à rien Ça enfin, m'a l'air relativement inutile. C'est con ça. Bah, J'aimerais bien la, la petite 3-4 là. C'est la clé. Hein. C'est ce qu'on va rechercher. Hein. Cette zap au-dessus quand même de dynamiteur. Si elle a 3-4, on l'achète. Zap, ça peut aller chercher un baron à l'extrême gauche, à l'extrême droite. On prend le plus de ou les golds Les golds, je pense. qui que vous de Ok. Pas vous, sinon <rire> Vous n'avez pas des, spams, des spasmes battlegroundiens parfois Allez, faut que ça tient dès là Ah, j'ai un board qui est magnifique, il va au bout. Ouais, c'est mal d'aller chercher tout de suite... Euh... Oh, waouh waouh waouh waouh waouh GG. La massacreuse 24-24, j'avoue que c'est fat, hein. Boum J'ai ruiné son board au premier shot <rire> C'est exactement ça C'est exactement ça En vrai euh, c'était pas la même game hein, si je vais pas chercher son big boss hein. L'extrême droite à terre Nice Il meurt au moins Et là on joue la final Et lui il était pas mal Il avait mis des tartines aux deux autres Et on finit contre il est mort-vivant, mais qui s'est fait taper. Ah non, il a tapé. Le... Ouais, il s'est fait taper, mais. Bon, mort-vivant. J'ai pas d'info. J'ai juste qu'il y a 7 morts-vivants. Donc, a priori. Ah, ça c'est strong. hein. Ça c'est strong avec ça, mais. 43 PV sur une carte. Non. Je pense que The Zap il est trop cool. Après, il y a lui. hein. Lui il est pas mal aussi. Hein. Mort-vivant. Est-ce que tu est si bien C'est pas mal, hein. Est-ce que c'est pas meilleur qu'une massacreuse C'est Zap ou ça La vire hein Ah, je sais pas. Hein. Je pense pas hein. L'apprend pas, c'est la Un petit à la place de Massacreuse, par contre, le goût de la défaite. Vous vous Ok. Bah, le problème c'est que les 3-4 ils peuvent gérer mes adversaires, eh, vamos. En fait je m'en fous d'enlever la réincarnation. Je veux aller choper ces barons et ses cartes clés, voilà. Typiquement je veux faire ça. Pour bon, moi Bantid, non Manteed elle est meilleure si j'ai zap en fait, c'est plus ça. Si j'ai zap il reste que des grosses créas, il peut y avoir des recousus, des choses comme ça. Ouais voilà, c'est... Franchement mon play il peut être horrible hein. Mon play, il peut être soit merveilleux comme ça, c'est-à-dire une lecture excellente, soit dégueulasse. Là, la lecture est excellente, mais ça ne veut pas dire que mon play est bon, vous voyez. Aussi bon, bien, j'ai fait une erreur. Mais à ce moment-là, j'ai considéré que c'était le play à faire, quoi. Enfin, nice, hein. Et on est sur une belle série, hein. 1-1, 2-1. Et encore, la gamme d'avant, on se fait voler, hein. Sinon, on fait 4-1 d'affilée. Hein